Rien de tel que des moustiques pour ruiner une sympathique soirée d'été. Il existe toutefois un moyen totalement naturel et très simple de se débarrasser de ces nuisibles la prochaine fois que vous serez assis en extérieur pour profiter du beau temps. Si les moustiques vous font constamment vivre un calvaireux, partout, dans ce cas, essayez ce pot qui agit comme anti-moustique et qui contient de nombreux ingrédients qui stoppent les attaques de ces nuisances. Les agents actifs dans cette vieille astuce sont le citron et l'huile d'eucalyptus, un mélange recommandé par les experts, car il constitue un répulsif efficace contre les insectes. Ce qu'il vous faudra 6 tranches de citron 5 tranches de limon 2 branches de romarin Des lots Et l'huile d'eucalyptus infusée avec du citron, 7-10 gouttes un bougie flottante vous pouvez trouver de l'huile d'eucalyptus soit à la pharmacie soit dans tout magasin spécialisé en soins, ou en ligne. Ce n'est pas un produit très coûteux. Le mélange ci-dessus est un anti-moustique qui ne prend pas beaucoup de temps à être préparé. Laissez la préparation dehors environ 5 minutes avant que vous alliez vous asseoir, et vous devriez pouvoir profiter d'un espace sans moustique. Heureusement, ces peaux diffusent une senteur agréable, tout en tenant les moustiques à distance pourquoi seriez vous pas Avez-vous des autres bons plans ou astuces pour tenir les moustiques à distance Partagez vos conseils dans la section dédiée aux commentaires. Et n'oubliez pas de partager cet article auprès de tous vos amis sur Facebook pour qu'ils puissent, eux aussi, profiter d'un été sans moustiques.